Comment le Crédit Agricole agit chaque jour en Maine-et-Loire? En accompagnant travail. la dynamique locale, en favorisant l'emploi, ah, en participant à développer l'autonomie alimentaire. C'est ça, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société.